Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale et qui me tient extrêmement à cœur. Aujourd'hui on va parler de Disneyland Paris et à l'occasion des 29 ans de Disneyland Paris qui seront le 12 avril 2021, je me suis dit que ce serait sympa de rendre un hommage au parc. L'année dernière je vous avais fait une vidéo assez spéciale où je vous avais parlé du coup de mon histoire avec Disneyland Paris mon rapport avec le parc et mes plus beaux souvenirs là-bas, notamment mes souvenirs d'enfance. C'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu et qui m'avait beaucoup touchée, qui était très importante pour moi. Et cette année, je me suis dit que ce qui serait intéressant de faire, c'est euh, bah, cette fois-ci que vous me racontiez vos propres anecdotes vis-à-vis -vis du parc quel était votre plus beau souvenir et que c'était une belle façon de lui rendre hommage. Donc cette vidéo va être tournée en deux parties. La première sera dédiée aux souvenirs avec les cast members et la deuxième que vous aurez donc demain à 16h sur la chaîne. C'est assez exceptionnel, d'habitude je ne fais pas de vidéo le lundi mais bon, c'était quand même important de rendre hommage au parc sur le jour J. J'ai reçu beaucoup de messages privés, de mails, etc. avec plein de belles histoires. Ça a été hyper difficile de faire mon choix. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Et ça me tenait très à cœur parce que quand on y réfléchit bien, les cast members ça représente quand même une part assez importante de la magie qu'on ressent à Disneyland Paris. Je sais qu'ils sont au chômage technique depuis un certain moment. Si vous êtes cast member, et bien bah, peut-être que cette vidéo vous fera du bien. Et je pense que c'est important de se rendre compte à quel point les gens qui travaillent au parc ont une incidence forte sur la magie qu'on peut ressentir lors de nos visites. Et c'était ma petite façon à moi et à vous de les remercier avant de commencer à lire vos témoignages puisque j'en ai choisi 10 comme je le disais juste avant je vais vous raconter, moi, mon plus beau souvenir avec les cast members, alors il y en a énormément franchement, mais l'un d'entre eux ça reste quand même un que j'avais filmé d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. On était avec Sarah sur une vidéo euh, secret du parc Disneyland Paris, alors j'en fais pas souvent, donc celle-ci franchement, elle date un petit peu et elle était assez spéciale dans la boutique Emporium. On est tombé sur un cast member absolument adorable qui nous a fait faire tout le tour de la boutique, qui nous a raconté plein d'anecdotes et qui nous avait d'ailleurs fait visiter à l'époque le barbershop. Donc je ne sais pas si tu es encore en poste à l'heure actuelle, j'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de revoir ce cast mais c'est je pense l'un des plus beaux souvenirs que j'ai avec un cast member à disneyland paris cette rencontre était magique et le fait de d'avoir un cast member qui partageait toutes ses anecdotes tout son savoir et qui nous a fait redécouvrir la boutique clairement c'était un véritable plaisir j'ai adoré alors la première histoire c'est l'histoire d'alexandre qui est cast member et qui nous parle de sa journée tradition. Donc, la journée tradition, c'est la première journée de travail que vous faites quand vous travaillez à Disneyland Paris. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de la vivre puisque bah, j'ai jamais été casse. Bonjour Pixie! Je m'appelle Alexandre, je suis cast member et j'aime beaucoup tes vidéos. Je t'écris pour te partager mon plus beau souvenir. Et il est très simple, il s'agit de mon tout premier jour de travail au parc, à savoir la tradition. Je suis déjà allée à Disneyland Paris quelques fois avant. La première fois c'était en octobre 1997 alors que j'avais 5 ans. Mais j'avais toujours rêvé d'y travailler, tout simplement parce que recevoir la magie c'est génial, mais en faire partie et la donner soi-même c'est encore mieux. Et je pense que c'est ce qui anime beaucoup des cast members qui travaillent sur le parc. Et donc un jour j'ai passé un entretien et le lendemain j'ai appris que j'ai été acceptée. Une des plus belles nouvelles de ma vie. D'autant que j'étais au chômage et que j'ai détesté mes derniers boulots. Mais j'ai quand même dû attendre un mois avant de commencer à travailler. Et le mois en question fut vraiment long. Mais le jour J a fini par arriver. Je devais aller dans un bâtiment où j'ai rencontré tout plein de nouveaux venus. Et dont toute la journée, on nous a parlé de l'histoire de Walt Disney, de son entreprise et de ses parcs. On a ensuite été à Disneyland pour l'étudier davantage. Et à la fin de la journée, on a reçu nos name tags. Voilà, il s'agit de mon plus beau moment. Voici une vidéo où j'ai filmé la parade du moment. Depuis, j'adore écouter cette musique. Sinon, n'ayant pas trouvé mieux, voici quelques photos où j'y suis retournée en tant que visiteur. » Alors, moi, je suis toujours très touchée euh, de suivre un petit peu les débuts des parcours des cast members. D'ailleurs, j'ai souvent des messages privés avec certains d'entre vous. Là, pour le coup, on ne sait pas quel est le travail que tu as fait sur le parc. D'ailleurs, si tu passes par ici, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Je pense que ça en intéressera plus d'un. Mais je comprends que du coup, cette, euh, cette parade ait une signification particulière pour toi et moi aussi je suis très touchée par certaines musiques que j'associe à des moments particuliers de ma vie ou de mon histoire Disney d'ailleurs. Donc euh, c'est une très très jolie histoire que tu nous partages et je te remercie beaucoup de l'avoir partagée. Donc du coup les autres anecdotes ce sont des anecdotes de guests qui ont été vécues à Disneyland Paris et qui ont rendu leur séjour magique. Alors on passe maintenant à Sarah. Salut, voilà ma petite anecdote à Disneyland Paris. Je m'appelle Sarah et j'ai 20 ans. Avec ma soeur jumelle, on est fan de Disney on allait tout le temps au parc lorsqu'on avait 14-15 ans. On a renouvelé plusieurs fois notre passe annuel, ce qui nous a permis de revoir à plusieurs reprises les mêmes personnages. Le personnage qu'on adore voir et qu'on a vu plusieurs fois, c'est Peter Pan. La queue est toujours très longue pour le rencontrer, et je pense qu'on avait attendu une heure et demie pour le voir avec Wendy ce jour-là. Lorsque notre tour est venu, ils ont tout de suite été hyper drôles, hyper sympas, on a parlé pendant une quinzaine de minutes. Ce qui en réalité était assez long et peu commun, mais on était vraiment dans notre bulle. Are you, are you, on n'avait jamais autant parlé avec des personnages qu'avec eux. Sans surprise, cela n'a pas plu aux personnes qui attendaient leur tour, toujours plus nombreux. L'une des personnes qui faisait la queue a crié. Oh, faites vite On attend beaucoup trop Ce qui a agité les autres qui ont également commencé à se plaindre et dire que c'était pas normal. Peter Pan est donc monté sur un petit rocher et a crié. Ne vous affolez pas, il y aura du temps pour tout le monde, chacun doit attendre son tour. J'ai trouvé que c'était hyper sympa de sa part, et assez courageux MDR, il nous avait défendu et a calmé la situation. C'est assez fou parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir eu des expériences assez mémorables avec des personnages Disney, pour ceux en tout cas comme moi qui apprécient d'aller voir des personnages, et c'est vrai que 15 minutes, surtout en sachant qu'il y a de la queue derrière, c'est très très long, mais c'est trop bien d'avoir des cast members qui sont aussi impliqués et, et qui prennent le temps avec les gens, c'est magique. À peu près un an après... Nous revenons revoir ce même Peter Pan avec ma sœur jumelle pour la deuxième fois. Et on se dit bonjour et en pleine discussion, il nous regarde et il dit « Mais je vous connais, non On s'est déjà vu, vous êtes sœur jumelle. » On s'attendait pas du tout à ce qu'ils nous reconnaissent après tout ce temps. Ça nous avait étonné mais ça nous a rendu tellement heureuses et on a continué à discuter. C'est trop cool quand les personnages vous reconnaissent, surtout après des mois. Je pense qu'on marque les personnages autant qu'ils nous marquent et ça rend l'expérience encore plus inoubliable. Tout ça pour dire que ce Peter Pan était exceptionnel. Il était même parfois dans la parade, nous le suivions et il nous faisait coucou lorsqu'il nous apercevait. Je trouve ça trop mignon comme histoire. Ça doit se faire beaucoup d'émotions du coup à chaque fois que tu croises ce Peter Pan. Et c'est vrai que moi j'ai pas la chance d'avoir ce genre d'anecdote puisque je ne reconnais pas généralement les, les castes. C'est vrai qu'on se rend pas compte que les personnages Disney ont aussi de très très bons souvenirs avec nous, c'est une évidence. Alors celle-ci... Elle est folle d'histoire. Préparez-vous la Pixermie, c'est quelque chose. Donc là, on a une fan du nom de Céline qui a 46 ans et qui a du coup eu la chance de connaître le parc à ses tout débuts. Et qui a vécu une anecdote assez folle. En juillet 1992, on rend visite à mon frère à Vincennes avec papa. On déboule de Charente-Maritime. Mon frère m'offre une journée à Disneyland Paris pour l'obtention de mon bac pro. Cadeau de fou. On y va, il fait chaud, très chaud. Il y a du monde partout, beaucoup. On fait trois attractions dans la journée. Je pense que vous avez tous connu au moins une fois ce genre de journée où il y a un monde monstrueux et où vous faites genre deux attractions dans la journée. Moi je me souviens d'une en particulier, je crois que c'était le 11 novembre, c'était un jour férié, c'était une catastrophe. La seule attraction que j'avais pu faire, c'était le pays des contes de fées et je crois que j'avais attendu deux heures. J'étais au bout de ma vie ce jour-là. Une rumeur circule sur l'unique parc. Michael Jackson serait présent. On fait l'attraction Captain EO et on veut monter dans l'arbre des Robinsons. Et là, des gorilles... Des gardes du corps, en fait, bloquent l'accès à l'arbre. Michael Jackson nous passe devant. On hallucine avec papa. La chance de malade que nous avons eu de le voir en vrai. Fou, fou, fou. Une journée inoubliable. Ouais, j'imagine, ça devait être fou. Je continue sur ma lancée. Et celle-ci, c'est une anecdote qui est assez drôle. Comme quoi, on peut avoir des anecdotes magiques avec les cast members, même à des moments où on ne s'y attend pas du tout. Donc, Adeline nous raconte. Je suis allée à Disney avec mon chéri, mon frère et sa copine de l'époque. On a décidé de commencer la journée par les studios. Jusque-là, tout est normal, sauf que la copine de mon frère fait la tête depuis le réveil. En faisant la file d'attente de Aerosmith, un cast member l'interpelle. Il lui dit qu'il faut sourire, être content. La copine se force à sourire. Le style de sourire hypocrite de la personne qui n'a pas envie, quoi. C'est quand même dommage, hein, parce que tu passes une belle journée à Disney et tu fais la tête. Ça arrive, hein, mais bon, c'est dommage. Alors le cast member regarde mes cheveux qui étaient bleus à cette époque. Faut voir la vie en couleur, comme ta pote, dit-il. « J'aime pas le bleu, je préfère le violet », dit-elle avec toute la mauvaise foi dont elle fait preuve. Le cast member a alors l'idée du siècle. « Chiche, tu te teins en violet demain ?» Prise dans le jeu, elle accepte. Plus tard dans la journée, on revoit le cast member. Il se souvient bien de nous et rappelle à la fille qu'elle doit se teindre en violet demain. Mon frère réagit. « Oui enfin, on y gagne quoi Un pass VIP à Nemo, ça te dit ?» On se regarde. Nemo, 75 minutes d'attente. <rire> Marché conclu. Le soir même, on file dans le premier magasin pour acheter la teinture. Je passe la soirée à lui faire sa coloration et le lendemain, elle arbore donc une couleur violette. On avait rendez-vous avec le cast member à Aerosmith pour lui montrer la couleur. Il a souri et nous a attendu à la sortie de l'attraction. Là, il a tenu parole. Il nous a fait des bons pour passer prioritaire à Nemo et il nous a même offert des bons d'achat pour des porte-clés. Du coup, 4 porte-clés gratuits et un tour de Nemo en moins de 5 minutes. Une très chouette expérience que je n'oublierai jamais. Un grand merci à ce cast member qui a réussi à animer notre journée et à rendre son sourire à l'ex de mon frère. Et ouais, franchement, bravo <rire> J'aurais pas osé, je pense, perso lancer un défi pareil, mais je trouve que c'est une super idée. Et en plus, ça vous fait un chouette souvenir, franchement. Alors là, je continue par une anecdote un peu vintage euh, de Rosa, mais que je trouve magique. J'ai pas eu l'occasion de connaître ça, mais j'aurais adoré. Oh là là, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'enfants, en vrai, ce qu'elle va nous raconter. L'histoire se passe en 2004. La première fois que je suis allée à Disneyland Paris, j'avais 6 ans. Lors de notre deuxième journée, on est allé à Adventureland. À cette époque, le spectacle de Peter Pan contre Capitaine Crochet sur le bateau pirate qui était dans le lac était très populaire. À un moment donné, on passe derrière le lac et le bateau. J'ai jamais eu la chance de voir ce spectacle, mais rien que tu me racontes, j'ai trop envie de le voir. Des cast members vont alors arrêter nos parents et leur ont demandé s'ils étaient d'accord pour que l'on joue les enfants perdus lors du spectacle. Nos parents ont accepté et on s'est retrouvés sur le bateau à voir le spectacle au plus près. Ils nous avaient prêté des oreilles d'animaux et nous ont expliqué ce que l'on devait faire. Les pirates nous ont attachés au mât du bateau et Peter Pan est venu nous sauver. Tout le monde a été très gentil avec nous et on a pu visiter le bateau du capitaine Crochet qui était interdit au public. Je crois que c'est toujours le cas mais je ne suis pas sûre, clairement parce que j'ai trop envie de le visiter, à chaque fois je passe devant et je suis frustrée. Je savais même pas qu'il était euh, ouvert au public, ou en tout cas à une poignée de privilégiés, je trouve ça génial. À la fin du spectacle, on a salué le public avec Peter et Wendy. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du monde. Avant, j'étais absorbée par le spectacle qui se déroulait juste sous mes yeux. Depuis, je suis retournée à de nombreuses reprises à Disneyland, mais je n'ai jamais eu de souvenir aussi bien que celui-là. Ah bah tu m'étonnes vu comment la barre est haute Mais je trouve ça génial qu'il y ait des gens de la Pixie Army qui aient pu participer à ce genre de spectacle. Si jamais vous avez des anecdotes similaires, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Franchement, je me suis régalée à faire cette vidéo et je pense que je ne suis pas la seule à attendre d'autres souvenirs. Là, on continue avec un autre souvenir raconté par Lucas. J'en ai choisi un en particulier et l'autre, je vous le laisse pour la scène post-générique parce que c'est... <rire> c'est beaucoup trop marrant. Le souvenir le plus mémorable que nous ayons eu, ma famille et moi, est celui de notre passage à la tour de la terreur. Nous étions apeurés mais nous ne voulions pas manquer cette occasion de faire l'attraction. Déjà, le cast member était vraiment très drôle et racontait bien l'histoire. Surtout, au moment de prendre l'ascenseur, il nous a fait croire que l'ascenseur allait démarrer ce qui a fait augmenter notre stress. Il est finalement revenu pour passer sa tête entre les portes de l'ascenseur et dire coucou avec un large sourire, ce qui nous fait dédramatiser. Nous étions soulagés, mais le stress a repris dès que l'ascenseur est monté. Mon petit frère hurlait, ma petite soeur s'agrippait à notre père et moi je fermais les yeux. J'avais l'impression d'être mort à l'intérieur. <rire> ah ouais, bah ça me donne pas envie de la faire l'attraction. Hein. Quand on a vu de la lumière, c'était celle des portes qui se sont ouvertes pour nous montrer la vue sublime du parc. C'est alors que nous sommes redescendus et que les cris ont repris. Nous étions terrorisés lors de l'attraction, mais dès que nous en sommes sortis, nous étions ravis d'avoir vaincu notre peur et d'avoir partagé cette expérience ensemble. Ce souvenir nous est cher car nous l'avons vécu ensemble. Alors j'ai jamais fait l'attraction vraiment dans la partie ascenseur mais j'ai eu la chance de faire plusieurs fois la file d'attente et je trouve que les cast members de cette attraction sont géniaux, ça se voit qu'ils jouent le jeu à fond et j'adore, ça me fait trop rire. A présent on passe au témoignage de Margot, alors c'est une histoire qui est assez courte mais je trouvais ça intéressant de mettre en valeur ce type de souvenir parce que bah, c'est pas forcément ce qui revient le plus. Donc Margot, elle dit qu'elle n'est pas vraiment fan de Disney, mais qu'elle aime vraiment beaucoup l'ambiance, et elle raconte. « On a participé avec mon mari Raphaël à la Run Disney, les 10 km en 2019, sans conteste une expérience inoubliable, puisque déjà il a fallu se remettre à la course à pied, ce qui était un défi à relever. Clairement, tu as beaucoup de courage, félicitations à toi !» Moi je n'en suis pas capable, à part une fille de ça compte, mais ça c'est une autre histoire. Et puis surtout la recherche du costume. Quel plaisir de construire son look Run Disney Ouais, franchement, c'est trop marrant à faire. Pour l'avoir fait quand même deux années. Franchement, c'est rigolo. Et puis c'est marrant de réfléchir en termes de Disneybound ou de costume en version jogging. Franchement, il y, y a une réflexion derrière. J'ai choisi un costume de réponse puisque c'était le thème de la cour. La personne-réponse m'a d'ailleurs interpellée sur le parcours, c'était une chouette reconnaissance. Et puis c'était aussi le sentiment d'être privilégié, de pouvoir voir le lever du soleil à Disneyland sous les encouragements des cast members. Magique Il me tarde de participer à la prochaine run, j'espère en 2022. On croise les doigts. Alors moi, les deux seules que j'ai faites, c'était euh, celle du Walt Disney Studio, puisque bah, c'est la 5 km et que tu peux la faire en marchant, donc ça va. Mais c'est vrai que je pense que la motivation principale du 10 km, c'est de pouvoir quand même voir Disneyland Paris sous le lever du soleil, ça doit être absolument incroyable. Et de ce que j'ai pu en voir en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, magnifique. J'ai pas beaucoup d'anecdotes avec des enfants dans cette vidéo précise, mais ce sera peut-être plus le cas dans l'autre. « Étant passe annuel depuis peu, j'ai voulu en profiter pour emmener mon neveu sur le parc car il n'y avait jamais été. En février, c'est son anniversaire, du coup j'ai réservé une date et nous y sommes allés. Il était tout content, il avait même prévu son costume de Dark Vador. » À ce moment-là, il était à fond dans sa période Star Wars. Et tout au long de la route, il me demande ce qu'il y a comme jeu, qui il va pouvoir voir. Mais une chose était sûre et certaine, il voulait voir Dark Vador. Arrivé sur place, il était émerveillé par le parc. Il regardait partout, où cherchait des personnages. On a commencé par le studio, où il a fait des photos avec des personnages fixes de Monstres et compagnie. Puis on a fait quelques attractions. Du coup, il m'a demandé d'aller dans le grand parc pour voir Dark Vador. Ni une ni deux, nous voilà ressortis et en direction de Discoveryland. Lorsque l'on fait la file d'attente... Le cast member tout gentil est venu me dire que mon neveu passera en premier. Il était tout content lui aussi. Donc notre groupe entre, Kylian en premier, mais il fut intimidé au début. C'était son premier personnage. Par la suite, il s'est détendu et a fait plusieurs pauses et photos avec Dark Vador. Ils ont même parlé un peu avant. En tout cas, il a adoré et est devenu accro au parc, si bien que je me fais disputer lorsque j'y vais sans lui. Et d'ailleurs, il est presque plus impatient que moi pour la réouverture car il sait que l'on ira là-bas en séjour. Et ton neveu est beaucoup trop mignon. C'est trop mignon on est déjà à l'avant-dernière, la Pixie Army, ça passe vite, même si ça fait quand même un petit moment que je parle. Venedia nous raconte, et c'est une membre de la Pixie Army qui est là depuis très longtemps et qui me soutient d'ailleurs avec un compte fat, je te fais de gros gros bisous ma belle. Je vais à Disneyland Paris environ une à deux fois par an depuis que j'ai 5 ans, donc depuis 2009. En 2014-2015, nous n'avons pas pu y aller pour plusieurs raisons personnelles, et donc en 2016, maman me fait la surprise de m'y emmener pour un séjour avec des amis qui n'avait pas l'habitude comme moi d'aller tous les ans sur le parc. Sur le trajet dans la voiture, on réfléchissait à toutes les attractions qu'on allait pouvoir faire, sauf qu'en arrivant, catastrophe, presque toutes les plus grosses attractions étaient en réhabilitation. Hyperspace Mountain, Peter Pan, BTM, La Tote, bref, plein d'attractions qu'on voulait faire. On était un peu déçus, mais bon, on était à Disney, on était quand même contents. En fin de journée, nous étions à la boutique World of Disney du Disney Village et en passant en caisse, un casque nous demande comment s'est passée notre journée et nous lui expliquons notre petite déception face aux nombreuses attractions fermées. Et là il nous explique qu'étant donné que l'anniversaire des 25 ans de Disneyland Paris était en 2017, il faisait des réhabilitations un peu partout pour que le parc soit tout beau pour cette occasion. Ça nous était totalement sorti de la tête. Il nous propose donc d'écrire au service client de Disneyland Paris pour expliquer la situation et que peut-être il ferait un geste pour nous. A cette époque-là, il n'était pas encore possible de voir à l'avance les attractions fermées. Ah ouais, la tuile Ma maman a donc écrit une lettre expliquant toute cette histoire à notre retour de Disneyland Paris fin juin. En revenant de vacances, début août, une lettre de Disneyland Paris nous attendait dans la boîte aux lettres. Et la grosse surprise, il nous offrait un nouveau séjour au Sequoia Lodge, pour les mêmes personnes qui avaient été avec nous pendant le premier séjour. J'étais si contente Alors en juin 2017, on est reparti à Disneyland Paris, pendant l'année des 25 ans du coup, et c'était magique. Dans notre chambre, il y avait des peluches Mickey sur nos lits, ainsi qu'une petite lettre à notre attention. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Ah bah ouais, je te comprends. Je suis pas forcément partisan partisane, euh, des, des gens qui vont aller se plaindre pour tout et pour rien, mais dans ton cas précis, je comprends, et puis j'ai envie de te dire que t'avais rien à perdre à tenter, et plutôt une très très belle surprise et un très joli geste de Disneyland Paris, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'occasion d'aller souvent sur le parc et qu'on se retrouve dans une situation comme ça, je comprends que ce soit un peu compliqué. Mais génial que tu aies pu voir ça pendant les 25 ans. En plus franchement, le parc il était au top à cette période-là. Moi vraiment, les, les plus beaux souvenirs que j'ai, je pense, ils datent à peu près de, des 25 ans du parc. Je trouve que tout était absolument magnifique. Alors, je termine par euh, la dernière anecdote que j'ai choisie, version cast member, de Pierre-Yves. Le 15 juillet, pour la réouverture, j'étais sur le parc avec une amie. On est allé faire Hollywood Tower Hotel. Une fois installé dans les ascenseurs, le cast member nous indique les consignes de sécurité en français. Il a oublié que certains guests ne parlaient pas français. Il nous a alors dit, the same, but in English. Tout le monde était mort de rire. Bon là j'imagine que c'est pas en 2020 vu d'anecdote. Un jour pendant la parade d'Halloween, j'étais à côté d'une famille qui assistait avec leurs enfants. L'un d'eux avait environ 5 ans. L'un des danseurs de la parade déguisé en zombie, a décidé de lui faire peur en se tournant vers lui, en s'approchant rapidement et en hurlant. Ah Ouais, je sais, je fais très peur. C'était drôle car effrayant. J'ai commencé à rire avant de me retenir d'exploser de rire et Mickey sait à quel point c'était ultra, ultra, ultra drôle. Pourquoi je me suis retenue de rire Car l'enfant d'environ 5 ans a commencé à pleurer. Le pauvre a eu la trouille de sa vie. J'ai eu de la peine pour lui, mais le casse-member m'a bien fait rire. Et un peu peur au passage mais surtout bien fait rire. Alors c'est dans ce genre de moment que tu es content d'être adulte. Mais oui t'as bien fait je pense de te retenir de rire parce que le pauvre petit bouc était complètement terrorisé quoi. Voilà ma Pixie Army pour cette première partie de vidéo euh, dédiée aux cast members. J'espère que celle-ci vous aura plu. Encore un immense merci à tous les cast members au quotidien de nous offrir de la magie. C'est vrai que c'est malheureusement pas le cas en ce moment. Mais on a hâte de vous retrouver plus en forme que jamais et de vivre encore de magnifiques moments avec vous. Si jamais vous avez aimé ce concept de vidéo, je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie avec des anecdotes tout aussi touchantes. Et n'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de les lire. Et je pense que ça donnera également de la force aux gens qui travaillent à Disneyland Paris et qui malheureusement ne peuvent plus exercer leur métier depuis de nombreux mois à cause du coronavirus. Et je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous <rire> Et alors, en post générique, j'ai choisi une dernière anecdote parce qu'elle m'a fait hurler de rire. <rire> Donc c'est Lucas qui me l'avait mise dans son mail, alors c'est un peu trash, mais c'est beaucoup trop marrant, je vous raconte. J'avais 5 ans, la première fois que je suis allée à Disneyland Paris. J'ai vu Winnie l'ourson à la piscine de l'hôtel, mais tous les enfants sont allés vers lui, et il faisait chaud ce jour-là. Winnie l'ourson s'est évanoui, a glissé et est tombé dans la piscine. Il a fallu que deux cast members aillent le sauver. Mais c'est horrible Vous imaginez un peu la tête des enfants qui devaient être choqués. En plus, je pense que le costume doit être hyper lourd, donc c'est hyper dangereux en vrai. Mais je pense qu'avec des années de recul, tu peux en rigoler, mais sur le coup, tu dois vraiment pas être rassuré. J'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, j'ai cru que Winnie l'ourson était mort, et il a fallu que mes parents me rassurent. Ah bah, oui, je comprends pourquoi. <rire> enfin bref, ma pixie army, je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie de vidéo, et je vous fais des bisous Bye. <smart noise>